Je secoue ma petite paillasse. Je la secoue. Je fais mon lit. Mon petit lit. Et là, qu'est-ce que je vois <rire> Une petite souris qui s'enfuit, qui s'enfuit, qui s'enfuit, qui s'enfuit, qui s'enfuit, qui s'enfuit. <rire> Bravo.